Il est complètement détruit. On n'a plus rien. We don't have electricity. We don't have water. We don't have phones. We don't have internet. Anything. There is a lot of damage. People are crying on the streets. They don't have nowhere to go. There were places where there were houses, and now there is nothing. L'eau est soulevée de la mer, mélangée à la pluie, c'est comme s'il y avait un brouillard énorme. Et là, le matin, quand ça a commencé à s'éclaircir, vers 6 ans du matin, là, on a vu que ça a été beaucoup détruit. Je ne sais pas dans combien d'années on pourra espérer que Saint-Martin se relève d'une catastrophe comme celle-là. C'est euh, de la folie. De la folie, il a plus rien.